Donc ici c'est assez rigolo. Et les autres ne sont pas du tout rigolos. Bah, Carni, c'est rigolo si on aime bien faire top 8, en vrai. Si <rire> le fait de faire top 8 nous procure beaucoup de plaisir, je pense que Carni est sûrement le meilleur perso. mais Il pourrait presque remettre euh, pour voir, hein les chats avec Carni voilà en vrai il a vraiment plus aucune raison d'exister de, carni maintenant quelle est votre stratégie cette fois j'aime bien faire la 3 3 quand même avec ce personnage je trouve que c'est quand même assez fort A mon avis t'as déjà vu maintes fois, mais XQN en 1PM pirate c'est incroyable n'est ce pas Euh ouais il est pas mauvais, plutôt fort même. Pour ça se passe Bob. Salut arc-en-ciel, t'es à combien de cotes Bah pour être totalement franc avec toi, j'en ai absolument aucune idée. J'avoue que je regarde... Euh, je regarde plus trop ma cote. Je pense que je suis pas trop mal. Mais... Non, j'avoue que je regarde... Euh... Avant, je regardais le classement et tout, mais... quand enfin, il y avait les Lobby Legends. Mais là, j'avoue que je regarde plus du tout. J'essaye de faire des games sympas. Bah, c'est... Ouais, c'est pas que ça... Enfin... Ça sert à rien, bah ben, ça dépend, il y en a qui aiment bien avoir une belle cote ou je sais pas, mais pour moi mon... Moi je suis un joueur compétitif et moi ça me sert à rien quoi. Après c'est quand même bien d'avoir une cote assez élevée pour jouer contre des bons joueurs. Surtout ça qui est important, je pense. que tout passe bien Euh. <rire> Up, into re-up, into grid, non. Il ramène des trophées. Moi, je... c'est ce qui m'intéresse dans le compétitif, c'est les trophées. C'est pas dire j'ai été X classement, machin, machin. Après, euh, c'est peut-être une façon bizarre de voir euh, le compétitif, mais pour moi, c'est vraiment le palmarès et le trophée. Donc, je veux gagner des tournois, je veux remporter des trophées. Alors le ladder, c'est pour ça que c'est pas mal aussi d'être bien classé parce que ça te permet de jouer contre des bons joueurs, c'est ça. Et contre les bons joueurs, tu vas plus progresser Tu vas, quand tu vas faire des erreurs, tu vas le payer tout de suite. Bon là, de toute façon, il n'y a plus de tournoi BG a priori jusqu'à la prochaine saison. Enfin, après, on peut pas savoir. Il peut y en avoir un qui pop comme ça, mais il y a des chances qu'il n'y ait plus de tournoi jusqu'à la prochaine saison. Donc... Euh... Les prochaines saisons je compte bien gagner des tournois C'est pas mal quand même ces cartes hein. Franchement Il hein. ouais, y a le pouvoir qui rentre bien mais c'est franchement des bonnes cartes hein. Ah c'est des bonnes cartes hein. Pour streamer ça aide aussi T'aurais 4000 de codes, je pense que ce serait la même. Un plaisir de te suivre, en tout cas, merci. Oui, euh, oui, non, c'est clair, bien sûr. Ouais, bien sûr. Dans tous les jeux de... En tout cas, les, les jeux de stratégie, en général, c'est clair qu'il faut avoir un bon niveau. Après... Je ne veux pas un lapin de 6 semaines, comme on dit. Je <rire> sais pas si on dit ça, mais... Enfin, je pense que les, les joueurs qui jouent à Battlegrounds me connaissent, quoi. Ils se disent pas, en regardant BG, je vais... En regardant... Euh, ah, ah, ça a gueulé. Ah, j'ai mal. En regardant Fichou, je vais régresser, quoi. Mais c'est clair que c'est toujours bien d'avoir un bon niveau. Ça, ça peut aider pour les gens qui ne te connaissent pas. Ne le dites pas aux autres, mais... Merci, au psychiatre Un petit tip avant le week-end. Merci, mec. 36 euros, c'est précis. Merci infiniment. C'est super gentil. Bah, écoute, merci. C'est un chouette cadeau avant le week-end. Vraiment très, très sympa. Et merci psychiatre, merci à toi. Franchement euh... merci de ton aide. Ah c'est super cool, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci. L'important c'est de vite se remettre en selle. Quelle merde Techniquement, euh, ça donne une gemme hein. 26 life. C'est ça que j'ai. Toki, c'est tout le temps 26. Mais Après, 26, c'est mon département. Mais j'ai l'impression que à chaque fois, je suis 26. Moi, <rire> j'arrive à 26 à un moment. Avec Toki, j'ai l'impression que tour 5, je suis tout le temps à 26. Franchement, hein, peut-être j'ai un traumatisme avec ça. Et en fait, parfois c'est 27 ou 28 et je vois 26. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je suis tour 5, 26 life. Après, je fais tout le temps cette strat et j'aime bien. Mais, mais c'est honteux. Merci à Oxy du 29 Merci pour le prime Merci beaucoup Une remontée est encore possible Ouais je suis à 26 man. Hein porte bonheur ah, il va quand même pas ne pas mourir Sérieux Ah sérieux, j'aime même pas la gemme quoi. Bah écoute tu prends 14 pour ton insolence, toi aussi t'es à 26 tiens. Non mais en vrai c'est un tout le monde est à 26 dans, dans ce jeu de toute façon. Ah à game c'est bien. Je sais pas si je la prends maintenant. Oh duo, duo c'est cool en vrai. Ah c'est pas mal, ça va bien grossir. Je gèle évidemment à game. Ah j'aime bien, de toute façon l'idée c'était de partir en mode à game et tout. Après, il y a Murloc dans le lobby, ça fait un peu peur. mais. Merci Cyril Bouquet <rire> Hello, hello, merci. 31 mois d'abonnement, merci à toi. Merci pour ton aide. A Game, dompteuse. Duo, ça combote bien. Dompteuse Dompteuse de... Ça, tu veux dire Non, c'est une fois que vous avez lancé un sort de sorcellerie. Ça marche qu'avec les sorts de Naga. Euh, je vais pas l'acheter ici. Et je pense pas acheter lui, c'est un peu tard. J'ai pas envie d'avoir trop de uran non plus sur le board. L'idée c'est juste que les... les gemmes sur la game améliorent aussi lui, et puis accessoirement c'est un taunt qui combatte avec lui. Bon en vrai c'est un bon match-up de la prendre maintenant, elle a pas encore sa taverne 6, elle l'aura au prochain tour donc là c'est un board qu'avec des 1 donc on devrait passer. super super. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ça ah, pas mal hein. En fait, j'aurais pu vendre lui pour que ça aille forcément sur lui, mais on s'en moque en vrai, franchement. il bon, y a un spot là. Le vendeur, la pièce, elle est quand même importante. Déjà, elle peut me permettre de faire up, pouvoir. Je vire ça et j'achète un 6. Il y a de la grosse groussillance. Hein. Après, c'est du Toki. Hein. Toki, c'est... Ouais, Toki, tu vas chercher des, des trucs fat. Hein. Tu vas chercher des trucs forts très rapidement. Tour 5, t'es à 26, ça c'est <rire> écrit, c'est scripté. Mais tu commences à 26 là, il faut le te commencer à 40 comme les autres, voire 40 plus. Par contre, tu commences avec un sacré board quoi. Pour 7, franchement, on a un super setup. Hein. C'est juste le les créatures présentes dans le lobby qui me font un peu peur. Le fait qu'il y ait les murlocs, le fait qu'il y ait les... Les... les pirates en combo, genre pirate APM et tout, il peut y avoir des choses qui, soient... qui... qui vont devenir plus fortes que nous, mais... Salut maître mortel du 67 Comment, va Comment vas-tu, jeune Alsacien Je vais vous geler sur place. Il est pas mal son board à lui aussi. Hein Oh, C'est pas passé loin de la quéquette. Hein. Oh. Il euh, y a des choix là. Il y a des choix ici de Strasbourg, Pardon. Je, je suis désolé j'étais obligé de la faire, je l'avais en tête je n'aurais pas dormi de la nuit sinon alors, euh, Charles ou on... ah, les deux c'est un peu compliqué, il faut faire des choix je pense que Charles Gaw est mieux surtout avec Agamagan Prends un frise l'autre, non mais j'ai pas place infinie hein, malheureusement J'ai pas place infinie mais je pense que c'est peut-être lui qu'il faudra virer en fait, on s'en fout de jouer avec les taunts. On verra, franchement. Mais je, je sais pas, c'est dur, Fort hein, Mobile. Mais qu'est-ce qu'on vire Genre, lui, on va. En fait, je crois que j'ai tout le temps envie de garder Charlga, Agam-Agam, Agam, Bull. Et en même temps, j'ai envie de garder duo qui marche avec Charlga. Mais donc, ça veut dire que je vire PR, Mais si je vire PR, Agam est moins fort. Si je vire Agam, <rire> c'est trop chaud. C'est trop chaud, en vrai. Je crois que je laisse comme ça. Hein. Merci Cachter Stilgo, merci pour euh, pour le prime. La blague est valide, je m'abonne. Ah bah, ben, très heureux de cela. Merci beaucoup. Très bien, jeune Valencien. Valencien On dit Valentinois. J'habite pas à Valence, hein. je suis pas Valentinois accessoirement. Mais. On, le vire, hein. On garde ce méca démon. Est-ce qu'on prend ça juste pour euh, plus tard, par rapport à lui Pas mal, hein Ça veut dire qu'on va juste le garder en main. Mais Franchement, je crois qu'on va faire un espèce de move un peu chelou genre ça. Hein. Est-ce que tu connais le chanteur Pustule l'art des choix Pustule l'art des choix mais mec, je suis un, un, un jeune homme, moi. Moi, je suis un jeune homme. Hein. Donc, je connais pas ces trucs-là. Hein. Moi, j'écoute du Michael Bublé, mec. Hein. <rire> Ta musique de sauvage, je connais pas. Hein. <rire> tu déjà, mon Dieu. Le blast du garçon, quoi. J'espère que ça n'existe pas. Hein. Enfin, je lui souhaite. Hein. Il vient d'Ardèche. Ah, c'est vrai Je l'aurais pas dit, tu vois. Il chante sur les saucissons après chacun son hobby hein, j'espère que c'est pas son métier quoi. Ah, mon dieu. Me fatigué en vrai, hein. enfin toi surtout. <rire> surtout toi en fait. Vous le pouvez. Juste ça, ça suffit On, sait, on va continuer à setup pour le prochain tour On améliore, on améliore Petit à petit J'ai 3 euh, races Ce qui est déjà pas mal Merci tu as fait rire tout le monde En disant que je suis un jeune homme ah, je suis plus proche du jeune homme que du que du hippie quand même. Quoique, je suis un peu hippie de temps en temps. Cool Raoul quoi, je dis cool Raoul comme un hippie. <rire> Un ah, hippie de droite Bah non, je, je suis du centre moi, pas de droite quand même. Politise bon. pas mes propos. Politise <rire> pas mon personnage. Enfin, ou ma personne plutôt. Merci euh, Matt Mortel qui offre un abonnement à Usca Branchuit. Merci infiniment. Merci de ton aide, merci beaucoup. Non, non, je suis pas de droite de gauche. Je suis un peu des deux, je, la droite je... ou oh, la gauche. Pour ceux qui ont la ref. Ok. Votez fichou, votez centre mou. Ouais, ça pourrait, ça pourrait bien aller. C'est pas moi qui suis centre mou, c'est vous qui êtes polarisé dans vos opinions politiques. On n'aura pas le débat, mais le monde se polarise. Hein. Je sais que vous aimez bien ce mot, mais... Le monde se polarise, hein. il faut être soit pour, soit contre, il faut avoir des avis hyper tranchés, on n'a pas le droit d'être euh, d'accord, mais en même temps, on peut. On n'a pas le droit d'avoir des réserves. C'est vrai, hein. c'est con, mais en 2023, tu n'as pas le droit d'avoir des réserves, tu dois être sûr de toi, tu es obligé d'avoir de... ouais, un avis tranché, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas d'avis tranché sur plein de points. Donc certes, euh, on pourrait penser que je suis du centre, mais en fait, je suis juste euh, pragmatique et réfléchi. Il est de gauche mais que avec Kun. <rire> ah mais Kun il pense que je suis de. Kun dès que t'as un travail, t'es de droite hein, pour lui. <rire> si t'as un travail qui te rémunère, t'es de droite hein, pour Kun. Hein. Wow, cette égalité, elle est what the flute, hein Il joue que des compos de tons. Donc en vrai on va jouer tons aussi. Vous allez voir. On va jouer des monstres comme, comme eux. Comme mes adversaires. Je pense même ça faut le virer. Hein. Franchement, c'est assez fou, mais. C'est juste. Je vais faire le Fada là, mais je crois que c'est ça. Hein. Là, je prends quand même. Oh. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ouais on va juste monter des tonnes hein. Je pense que c'est le... En fait il joue pas à Murloc Donc euh, il faut qu'on monte le plus de stats possible Je pense que j'aime bien ce que je fais là Tu fumes des clopes indus tes bourgeois Avec Kun. Je fume des clopes indus Mais Moi je fume pas de cigarettes Une fois j'ai essayé de fumer j'ai toussé j'ai pas aimé ça Le goût j'aime pas trop Je préfère un sandwich par exemple Je préfère un sandwich ou une part de quiche Par exemple, quiche Lorraine, je préfère Je ai peur de rien. Un sandwich, fichou, une part de quiche Bah, j'aime pas trop la cigarette. Donc, euh, par exemple, pour me faire plaisir, moi je préfère... Enfin, euh, si je suis... Par exemple, je suis stressé. Parce en général, on fume quand on est stressé, j'imagine. Si le soir, je suis stressé et que j'ai envie de me détendre, je vais plutôt manger... Euh, euh, ouais, une petite tranche de saucisson, un petit morceau de jambon cru, euh... <rire> je suis gourmand moi de toute façon. Euh... Ouais, un petit morceau de saumon euh, sur du pain avec du beurre, un petit, un petit peu de citron dessus, des trucs comme ça. Je vais me faire une petite tarte, euh, je sais pas, euh, moutarde, euh, tomate cerise avec euh, du thon. C'est assez rapide et puis voilà, je vais me faire une petite part de tarte. Ça se refuse <rire> rien niveau culinaire. Ah je me refuse. Bah c'est important. Hein. C'est la clé du bonheur. Hein. C'est de bien manger. Hein. Si tu manges bien, t'es obligé d'avoir une belle vie. À part si tu meurs d'obésité, mais bah, j'essaye de faire gaffe quoi. Il est du... ouais, c'est ce qu'on, je vous avais dit, hein. Ce match-up là, il sera chaud. Pas un gagnable mais chaud. J'aurais dû manger lui en fait hein. J'ai fait une petite erreur là Bon c'est pas très grave mais.. Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme Je suis énorme dans cette game Et j'ai fait une toute petite erreur Je vais le prendre pour un prochain Nécrorator Vous allez voir le setup Je n'ai peur de rien. Ouais, vous allez voir. En gros, l'idée, c'est de finir avec que des cartes qui ont des, des effets. Captain <rire> Obvious. Que des, genre, des cartes qui ont des vrais effets contre Murloc. Parce que lui, on va le on va désosser. Des, des mais, genre ça, ça, un autre comme ça. Voilà. Merci, euh, mais encore, ça va être dur. hein. Mais on essaye de setup la finale. Merci Willingard pour le Prime. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh c'est gourmand Bah écoutez, il a gagné. Bah voyez, lui, il a commencé à set up aussi. Pas mal ça. Voilà. À droite, à droite, à droite Vamos. Vamos. On a dit, on va le désosser. C'est chaud quand même. Heureusement qu'on a commencé à... Finalement, bon, c'est un joueur intelligent. C'est un bon joueur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À ces niveaux-là, il y a que des bons joueurs. Et vous voyez, il a commencé à attaquer contre Murloc. On sait que Murloc, il est devant. Il est devant nous. Mais il n'est point ingagnable. Ça, c'est un truc qu'on aime. On va peut-être up. On va chercher soit une Mantid, soit un necro. Necro Light. On peut l'acheter maintenant. C'est dur hein, de l'acheter maintenant. Non, je vais juste geler. Lui il en a 40, lui il en a 34, donc ce sera pas mal. Ah enfin, c'est dur de virer des cartes, mais. Le mieux ce serait tripler euh, le duo. Duo c'est trop faible dans ce spot. Bien manger, bien dormir et encore bien manger. Ouais, c'est important. Bien dormir, c'est le plus important. En vrai, bien manger, c'est important. Mais après, il y en a qui n'aiment pas manger et puis c'est comme ça. Mais franchement, en général, je ne veux pas faire des généralités à la de, de gros connards. Mais je vais quand même en faire une. Mais en géné... <rire> Après, c'est plus par rapport aux gens qui m'entourent. Et puis chacun a son expérience personnelle par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que ceux qui n'aiment pas manger, en général, ils sont un peu tristounés. Alors, vous voyez, ils n'ont pas, pas de joie de vivre en eux. Mais bien dormir c'est vraiment la base, ouais. c'est la base absolue, hein. c'est très très important. Après certains n'ont pas besoin de dormir beaucoup. Mais ça représente qu'une toute petite part de la population. Souvent il y en a, ils disent j'ai Enfin, ceux qui dorment pas beaucoup, ils disent Ouais ah, mais moi j'ai pas besoin de dormir beaucoup, euh, 5-6 heures ça me suffit. C'est très très. Enfin, il y a. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais de mémoire, un truc genre moins de 10% des gens, peut-être même 5% hein, des gens, ont. Peuvent avoir un, un rythme correct, enfin on va dire un, un cerveau qui fonctionne bien et un corps qui fonctionne bien, avec euh, 5-6 heures d'heure euh, par nuit hein, de sommeil, hein. la majorité c'est 8, hein. Faut au moins 8 ou 9. Hein. La question c'est est-ce qu'on vend un dynamiteur Il a des boubous hein En même temps nous aussi hein Franchement on, fait on, on a vraiment set up le, le maximum que l'on pouvait. Après est-ce que cela suffira J'ai bien peur que non. Quoique, quoique. Il a que des poisons ce diable. Hein. Chacune de nos cartes génère de la value. Et il a... Ouais, ouais gg, hein. gg. Gg, gg, gg. Il a le board parfait. Euh, si on mettait dynamiteur en à la place de Leroy, est-ce que c'était bon Je pense pas. Je pense que c'est souvent égalité. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen. Bon, c'était sacrément fat hein, ce qu'on a fait, n'empêche. Bah, le poison, c'était le seul moyen de nous battre. Euh, quand tu commences à jouer big, si en face il y a du big aussi, on était invincible. Mais par contre, Poison, c'était notre counter direct. Ouais, il a bien joué, hein, Nadir.